Bienvenue à Winman, bienvenue à ce concours très attendu, BC versus SQDC. Oui, mesdames et messieurs, les représentants de la Colombie-Britannique m'ont contacté, Weedman, Ils m'ont envoyé le meilleur Gorilla Glue numéro 4 au monde. Gagnant de 15 concours aux États-Unis, récoltant un 5 étoiles sur 5 avec 60 commentaires, le Gorilla Glue numéro 4 est arrivé. Et pour représenter la SQDC, nous avons... Non, ce n'est pas le Rock Stun de Broken Coast. Non, ce n'est pas le Purps de Grill. Mais j'ai nommé mon poulain, mon number one indica. Le numéro 1 de la SQDC, indétrônable. Le Pink Cush de Saint-Raphaël, avec 19,99%. Le pink couche de Saint-Raphaël représente la SQDC. Content de vous voir. J'espère que vous êtes en forme. Pour ce concours, nous allons utiliser des cotes en verre. C'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Sans plus tarder, on ouvre ceci. Donc, les représentants m'ont vraiment spécifié que ce n'était pas un pink couche, que le goût était différent. J'en ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule. je sais pas si vous êtes excité mais euh, c'est du fucking real shit le représentant euh, m'ont vraiment envoyé ça c'est vraiment fou donc euh, je pense vraiment qu'on va ouvrir ça en premier on va vraiment ouvrir le Gorilla Glue numéro 4 en premier ok les boys on le fait pour retrouver euh, les informations du Gorilla Glue numéro 4, écrivez GG4. À cause qu'ils ont été en cours euh, avec la compagnie Cole, Gorilla Glue. Il appelle ça, il appelle, maintenant, il appelle ça Original Glue. Ou GG4. Ça a un goût différent que le Pink -couch. On sait qu'il y a l'Original Glue numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est le 4, c'est le meilleur. Tu veux je l'ouvre hein? Tu penses -tu que je ne veux pas l'ouvrir, moi On ouvre ça. Ça c'est le cire de sécurité que j'aime. Ça c'est le cire de sécurité qui est vraiment efficace. Ouais. Ça coûte un peu comme le pinko, je trouve. Il y a beaucoup beaucoup de tricons, là. Euh, plus que grill, là. C'est les cocottes qui ont le plus de tricônes que j'ai jamais vu de ma vie, man. C'est... Euh, c'est fucking fou, man. Broken Coast, est en numéro 1. Broken Coast, c'est vraiment hot. Ça, c'est le deuxième cannabis le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Même que... Ça a le plus de tricônes que Broken Coast ça vraiment, C'est vraiment fou, man. C'est vraiment fou, man. Je vais le fumer, mais moi, moi c'est un arôme que j'adore. C'est un arôme que j'adore. L'humidité est parfaite. Euh, L'humidité est parfaite. C'est résineux. Puis le Gorilla Glue, c'est ça euh, sa propriété c'est que c'est comme la colle. Euh, c'est résineux comme la colle. Puis l'effet que ça nous donne, ben ça nous fait coller dans notre sofa. Euh, L'humidité est parfaite. C'est résineux, c'est beau, ça sent bon. Le gorilla-glue numéro 4, il sent pareil comme celui de Yannick. Euh, ça a un goût de gazi. Euh, J'ai un de mes amis qui m'a dit que le glue, le gorilla-glue, le glue, c'était différent que le couche. Euh, c'est incroyable! Euh, le monkey glue, d'après moi, c'est comme ça, mais tout scrappé, les terpènes scrappées ben raides. Il euh, est écœurant, il est super beau, ça a incroyablement de terpènes. Euh, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, je n'en reviens pas, je vais mettre une photo sur mon Instagram. Dans un pot de vitre pour pas maganer le cannabis dans le. dans la livraison. Alright. Merci à l'abonné qui m'a ça. Merci beaucoup, man. T'es un fou. Merci vraiment. C'est.. Euh, le plus gros cadeau que j'ai jamais eu de Winman. OK. Euh, Gorilla Glue numéro 4, c'est du sérieux, c'est fucking professionnel. Euh, faut vraiment pas que j'en mette gros, je veux vraiment. Je veux vraiment, euh, vraiment euh, l'étirer. Je vais pas fumer ça, là, euh, en trois jours, là. Écoute, c'est. Euh, c'est comme un monkey glue x euh, 1 million là. fois, fois 10 millions. C'est. Euh... Ah, j'aimerais ça avoir euh, du DOCDOS avec moi. J'aimerais ça pour comparer, mais c'est super bon. Ça goûte moins fort que le Pink Kush. Ah que ça sent bon, man. Ah que ça sent bon! OK, les gars, j'enroule un de suite. Vraiment, euh, je suis déjà apaisé, man. C'est ça, c'est ça l'affaire. C'est fou red, man. Tu comprends-tu? C'est ultra dispendieux du cannabis comme ça. Euh, ça, là, la personne qui m'a envoyé ça, ça a coûté 104$ pour 7 grammes avec la livraison incluse. Euh, le cannabis Broken Coast, la SQDC, là... Euh, on sait que c'est 46$ et 30 sous. Donc, ça fait 92,60$. et euh, Si on voit la QDC se procurer en, en, en personne, euh, si on le fait par la poste, c'est 5,75$ de plus. Donc, euh, presque 98$. Ça ici, c'est 104$. Donc, euh, c'est le cannabis le plus dispendieux là, que je vais fumer de ma vie. On va prendre un cote en verre. Ah, c'est. C'est. C'est. Il était coeur, hein, man. Euh, il y a plus de tricôme que grill. Il y a plus de tricôme que grill. La cocotte est un petit peu ma... elle, elle, elle cassée. Euh, mais les, les cocottes, eux autres même, euh, c'est broken coast, là. C'est top, top, top, top, top. La ronde, man. Euh, Je capote, man. Euh, Je capote, ben, Ça sent vraiment bon, man. Moi je trouve un peu peut-être que le Peut-être le, peut le Purp sent plus comme ça. Écoute, quand tu regardes euh, sur les flics comment il est fait le GG4, le Original Glue. GG4, c'est le Gorilla Glue numéro 4. Ok, vous le savez, là. Compagnie colle les actionnés. Ils sont obligés de changer de nom pour Original Glue. C'est fait avec du Kem's, da, Kem's Sister Chocolat. Diesel, et puis sourdob. Et puis j'ai regardé le sourdob, puis c'est fait avec un autre produit diesel. Donc, euh, dans, le Girl, dans le Gorilla Glue numéro 4, il y a beaucoup de produits diesel dans le croisement du produit. Euh, ça va être vraiment... Euh, ça va vraiment être dans, dans mon top 5, assuré, assuré. Euh, les produits, là, de euh, mon meilleur produit à vie, c'est le Dove Boy Pink de l'abonné OG Puff, qui m'avait envoyé. Après ça, mon meilleur produit, c'est le Dossidos. Mon meilleur produit, c'est le Docidos. Le deuxième, c'est le Duff Boy Pink. Le troisième, c'est le Pink Couch de San raphaël le quatrième, c'est le Purps de Grill. Le cinquième, c'est le Rockstone de Broken Coast. Ça ici, ça va rentrer dans le top 5. Euh, c'est incroyable. C'est incroyable. À 100 heures, tu le regardes. suis je... hey, C'est incroyable. Attends. la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle, ok, la vie est belle. Il y a des nouveaux abonnés, Faut faire attention, on n'est plus seul, hein? on est plusieurs qui nous regardent. Ça être un petit peu plus intime avec vous, mais euh, on nous regarde les boys, on nous regarde. J'ai oublié de mettre mon cote en verre et qu'il te fout pas. S'il si faut, je vais recommencer mon joint. C'est sûr que je vais fumer ça avec le cote en verre. Ça fait une différence. Ça fait une différence pour le goût que si tu prends un, un cote en carton. Je te le dis. Ah, je vais être obligé de recommencer, man. Imagine que tu fais un joint et tu es obligé de le déchirer. Puis tu fais exprès pour le déchirer. Bro, je suis obligé de recommencer le joint. Bro, ça n'a pas de sens, déchirer un joint. Ha <rire> ha ça c'est fou red man Combien de fois dans ta vie tu déchires un joint Parce qu'il n'y a pas de place pour ton cut? Bro, ça fait hey, Déchirer un joint, ah oh, man Ça c'est fou red Mais un morceau de carton Non, je le sais man, c'est ça le but là. Faut pas mettre de carton Et hey, boy man Aïe aïe aïe Ça fait mal au cannabis Je m'excuse, m'excuse Oh non, là je vais leur repasser Un grinder ça fait mal aux terpènes sur mon arme, là. Il s'est tout collé sur mon papier euh, à cause qu'il est résineux. Calique. Là, je suis quasiment obligé de prendre un autre cocotte, là. Il y avoir des terpènes sur mon papier. Le pire, c'est que c'est vrai. Merci à Yannick hein, euh, qui m'avait envoyé un super Gorilla Glue. Euh, il était incroyable. Là, euh, mais là, ce que j'ai là, là c'est vraiment compétiteur. Là, euh, ça paraît qu'il a gagné 15 concours. Je le regarde encore. C'est écœurant. Man, il était écœurant. Là, je te le dis, il était écœurant. C'est incroyable, c'est écœurant, man. Ah, oh, était okay. écœurant, man. C'est fou, raide. C'est fou, raide, man. C'est malade, mental. Ah oh, ouais dans le tordeur. Il est parfait, là, tu sais humidité, euh, résineux. Euh, il est parfait, là, il est parfait, man. Je vais ouvrir le pinkoche. Une cocotte avec un autre petit morceau, vraiment incroyable là. Voilà, euh j'en mets ça dans le pot. L'autre 120 plus, man. Ce que je sais, c'est qui gagne gagnant ce concours. Ah! Alright, on se calme. On se calme. Ok, là, il faut vraiment que je mette le côté en vert. On pas faire l'erreur deux fois. Voir un, quasiment avoir de l'expérience, mettre un côté en vert. Là? ça va être bon man ça goûte bien moins le pur... Le... et pourquoi rappelle là, ça sent bien moins bien moins que ça Ça a pas notre affaire. On va mettre un petit plaster. Hey, merci à l'abonné qui m'a envoyé ça, man. Pour avoir ça, il paraît que l'abonné faisait des refresh parce qu'il savait pas c'est quand, mais la, la, la production elle avait été annoncée qu'elle s'en venait une production qui avait gagné des concours puis qui ont refait la production. Qui ont refait la même formule pour avoir euh, ce produit-là. Et puis l'abonné m'a dit, écoute, euh, ça l'a sorti, j'en ai acheté. Il faut acheter juste une quantité limitée. Bon. Je énervé, là, je suis énervé. Gorilla Blue, numéro 4. Ça sent super bon, man. Ok, Ça sent un petit peu comme le Pink kush. Pas pareil, mais c'est un autre style de gazi. Bon, Pink kush, on le sait. Ça me fait penser un peu quasiment à... Ça sent quasiment un peu le Pink de Grail. C'est un peu différent. Je sais que c'est le Pink Couch de Grail, j'avais dit que ça avait un petit goût... Euh... Un petit peu de cariophilène dedans, là. Ah. Ah, ouais. tu te respectes pas, là. Ah, ça sent bon, man. C'est un... vraiment similaire, man. Le goût du glue, c'est différent que le goût du couche. Tabarnak. Ok, on part. Là, je vais être en transe, le gros, ok? Je peux vraiment être en transe là. Ok. Très lourd à cause du cote en verre. Quand je le mouille, euh, mes doigts sont un peu moins. Euh, Il sert moins de joint. J'ai rasé de l'échapper. Alright. Merci à l'abonné qui euh, m'a déniché ça là. C'est le deuxième plus beau cannabis après euh, les produits de Broken Coast. C'est égal. Ça a vraiment autant tricot. Ça ne même plus. La cocotte est un petit peu cassée. Là, mais j'imagine une grosse cocotte de ça. C'est euh, comme, les, comme les photos, les plus belles photos qu'on a jamais vues sur Instagram. Euh, C'est vraiment exceptionnel ce que j'ai en ce moment, entre les mains, et les boys. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est du monde qui gloue fois 2 millions, fois 40 millions. La perfection, tu comprends? C'est vraiment super bon. Hein? Je sais pas si. Là, il y a Original Glue. Je sais pas s'il y a d'autres variétés de Glue. J'imagine, j'imagine. Il y a sûrement des gens qui ont pris le original Glue, le GG4, le Gorilla Glue numéro 4, pour faire des croisements avec un autre. Exemple GG4 avec Pink Pourquoi pas euh, Un produit d'exception que j'entre les mains, les boys. Je ne sais pas comment faire pour acheter du cannabis comme ça. C'est vraiment un SQDC au Québec, vous le savez très bien. Mais il y a tellement de sites internet. Je, je comprends que les, moms, là, c les euh, MOM là, c'est les.. MOM, les. Les, les rooms pour parler là, de, de, des bons sites puis tout, non? Euh, marijuana Order Mail. Mail Order Marijuana. En tout cas, je ne sais pas trop. Mais c'est illégal, hein. Faites attention les boys. C'est illégal. Un jour, faut que j'aille au B.C. Faut que j'aille au B.C. Euh... Je sais pas, là... Je... C'est là que ça se passe, je pense, là, c'est... Malade, ça, là, là. c'est comme... Tu rencontres une personne qui est devant ça, t'es poli, là, tu veux qu'ils t'en vendent, man. Tu sais, tu veux qu'ils t'en vendent, là. Écoute, ce cannabis là, euh, parce qu'il goûte beaucoup, il goûte beaucoup, tu comprends? Mmh! C'est ça l'affaire. Je pense pas que c'est irradié ce cannabis là, tu comprends? Pour respecter les, les normes de Santé Canada, tu comprends? Irradié ce cannabis, man. C'est quoi c'est des rayons X, man? T'as, ça, c'est ça. c'est veux pas qu'il brûle vite, tu mouilles, man. <coughs> le Purps. Je sais pas, le purp si. Euh... Comment ça, trouver une sorte de un mannequin qui c'était avec du Gorilla Glue? On va aller sur les On avait trouvé la, la Purps, je crois pas, c'était quoi, hein? Le Purps, c'était. Euh... Mendos, Purps, je sais pas trop là. Ouais. Purps Je le trouve pas là. Mendocino Purps. Peut-être c'est ça, Mendocino Purps. Ouais, c'est ça. Alors peut-être qu'ils ont écrit THE PURPS. Non, c'est vraiment Mendocino PURPS. En tout cas, ils disent pas d'informations. C'est vraiment super, ce Gorilla Glue-là, les boys. Je vous souhaite vraiment un jour de trouver ça. Le Dove Boy Pink, le deuxième meilleur, était écœurant. C'est un cannabis, c'est mon troisième meilleur au monde, man. Docidos. Dove Boy Pink, Gorilla Glue numéro 4. Écoute, j'ai pas encore essayé le Pinko. Le Pinko San Rafael, man, il est tellement bon, il est fort. Mettons que le Pinko San Rafael mettons que c'est le troisième. Lui, ça va être le quatrième. Il est tellement bon. Mais ça, c'est fort, c'est plus fort. Il est beaucoup plus fort, ça c'est goûteux man! C'est bon man! C'est tellement serré les boys! On va en rouler un, on va en rouler un, euh, on va en rouler un! Mais du Gorilla Glue numéro 4, Puisque que j'ai les mains. Ok, euh, je le lis ici là. Je ça ici les boys, ok? ça le goût un peu comme euh, comme le pink kush okay? c'est pas pareil c'est pas comme euh, les, les pink euh, quadra -élympique. le goût est différent le goût est différent mais ça, ça a une petite ressemblance je vais faire une vidéo bientôt euh, sur le goût gazé. j'ai trouvé euh, grâce à un abonné qui m'a envoyé le lien pardon pardon il y a cinq sortes de gazis. et puis un en, un c'est un ensemble c'est les terpènes euh, quand qu on a un goût gazy ben il y a plus d'une certaine terpène qu'un autre puis on veut tout savoir c'est laquelle terpène qui donne le goût gazy c'est un ensemble de plusieurs terpènes et puis quand qu y a un goût gazy puis tu fais un autre joint puis qui est différent de goût gazy comme le original glue Gorilla Glue, numéro 4. Mais, dans les flics, vous allez voir dans mon vidéo que je vous ai dit qu'il y a 5 goûts de gazi, mais sur les flics, il nous explique les 5, mais il y en a 4 qui nous montrent le graphique. Puis il nous explique que tel goût gazi, il y a plus de myrcène. Tel goût gazi, il y a aussi du myrcène, mais un, un peu de cariophylène. Puis il nous l'explique en mots, euh, en donnant aussi des exemples. Euh, de cannabis, qui ont ces goûts de gazilla. le Le en vert est très long, on pense que le joint il nous en reste beaucoup, mais euh, on aime tellement le joint, que là, on, des fois, on, on a une mauvaise surprise, puisque le joint se termine, puis là, on se rappelle que c'est un coton vert, puis que finalement, le joint, il, il en reste plus beaucoup, là. très très très bon, <coughs> très bon, écoute je vais l'éteindre, je peux-tu l'éteindre pour rouler un, un, je ne peux pas l'éteindre, je vais le fumer complet, c'est sûr que je vais le d'après après, mais on s'appelle Winman et ici on fume du cannabis, donc c'est normal d'être gelé les boys, allez vous acheter un t-shirt Winman les boys, il n'en reste pas beaucoup, euh, le modèle qui nous reste c'est j'attends le facteur, il y a eu seulement 12 exemplaires de ce t-shirt là, euh, ça va être vraiment une rareté. Euh, le T-shirt, quoi? Tu as mis du tabac dans ton joint des calices. Il y a eu 24 exemplaires. Donc, l'exemplaire exemplaire en bleu, euh, Blue Dream, j'attends le facteur seulement 12. Donc, euh, il n'en reste pas beaucoup. Il reste seulement le, format, euh, le modèle large. Euh, C'est le modèle que je porte. C'est la grandeur que je porte. Les gens qui m'ont envoyé du Gorilla Glue qui n'avaient pas ce goût-là. Peut-être que c'était le Gorilla Glue numéro 1, 2 ou 3. Peut-être même le 5. Mais si c'était le Original Glue numéro 4, il y a plein de noms. Vous savez, GG4. Je ne sais plus, je me mélange parce qu'à cause de qu'ils ont été en cours. Ben, c'est ça. Puis là, le joint commence à rentrer, les boys. Hein? C'est pas... un peu normal, la qualité comme ça. Euh, c'est plus difficile de parler là fluidement. Euh, one shot devant vous en, en vidéo. j'ai perdu mon fil d'idée. Hein? Ça, c'est plat. Mais là, on ne peut pas recommencer vidéo, surtout à 29 minutes de fête. Ok, bon, on va commencer à rouler euh, le pink couche. Pink que j'ai eu à 19,99% de THC un cannabis qu'on connaît très bien à Winman c'est mon préféré euh, ça va être très difficile de, de battre ce cannabis là il euh, y a le PURPS il y a le PURPS il y a ensuite euh, le Rockstone de Broken Coast, qui sont proches du Pink Kush, mais quand même, ça sent fort. Le Pink Kush, ça sent fort. Euh, la cocotte, euh, bro, j'aurais aimé ça prendre une photo de ça, bro. Je vais prendre un petit morceau sur ce côté-là, puis quand je vais prendre la photo, ben, ça paraîtra pas que la cocotte euh, l'a diminué. All right. Parfait de même, les boys. Superbe cocotte, là, de Sandra raphaël euh, On était mal chanceux ces temps-ci avec Sandra raphaël peu chitral là, ça a super mal été, je pense, en tout temps. Peut-être que le peu chitral est peut-être difficile à faire pousser. Euh, mais là, là, ces temps-ci, là, euh, le cannabis 19.99, cette batch-là, là, vraiment... Euh, on est vraiment gâté au Québec. Là. Je pense que San Rafael a peut-être euh, envoyé ses meilleurs parties au Québec cette fois-ci. J'imagine que San raphaël quand il a une production, ben, il la distribue à travers le Canada, à travers les provinces avec lesquelles ils ont eu des contrats, hein, parce que c'est pas automatique. Hein, Ce n'est pas parce que euh, vous vous appelez euh, Canopy ou si vous vous appelez euh, Exo ou San Rafael ou Aurora, ça ne veut pas nécessairement dire que vous en en vendre dans toutes les provinces. Comme au Québec, il faut vraiment signer un contrat avec le gouvernement. Si vous n'avez pas signé de contrat avec le gouvernement, vous ne pouvez pas vendre de cannabis au Québec. Donc, euh, je vais rouler un joint de Pink Push San Rafael pour le concours BC versus SQDC. Euh, je n'ai pas pris de chance, j'ai pris le meilleur de la SQDC. Pink couche de San Raphaël. Le plus fort, le plus goûteux, euh, le plus gazi de toute la SQDC. San Rafael font aussi de très bons sativa. Très goûteux, très efficace euh, en parlant là, du Tangerine Dream et du Dela Hayes. San Rafael, une compagnie euh, à prendre exemple. Là, on prend un en verre pour avoir plus de goût pour euh, qu'il n'y ait pas d'interférence de, de goût avec le carton. On est professionnel ici, hein? Et vous savez très bien Winman c'est la référence. Ok, c'est bien passé encore une fois, on a réussi avec le coton vert, je vais rajouter encore un petit plaster, regardez là, comme ça, il est un petit peu trop dépassé, il est assez solide, je vais le solidifier, les coton vert là, euh, essayez de vous en procurer, il euh, faut les laver, il faut vraiment les laver là, après 2-3 joints, Euh. Avec de l'alcool, hein, de l'alcool à, à 90%. <rire> puis même qu'on m'a suggéré de prendre 99%, là, on paye 1$, 2$ dollar, de plus. Euh, on laisse tremper là, les cotes en verre. Euh, quand on l'utilise, regardez, ça devient un peu sale comme ça. Et puis quand on le nettoie, là, on peut voir la différence là, la couleur. On trempe dans l'alcool, très important. La grosse partie, la grosse majorité. Euh, la grosse majorité de, de, de, de la résine va se décoller, partir l'eau va devenir sale elle va devenir verte, brune euh, ensuite il faut vraiment enlever les résidus qui restent avec un cure-pipe hein, vous savez là les cure-pipe ce qu'on utilisait euh, en or plastique, au primaire ou au cure-pipe euh, au secondaire, peu importe alright on va euh, se payer la traite. On va quand même finir le Gorilla Glue numéro 4. Je veux dire un gros salut là, à OG Puff et un gros salut à Yannick euh, qui a recommencé à communiquer avec moi. Salut Yannick. Puis merci encore là, des variétés que tu m'avais données. Euh, C'était vraiment un Gorilla Glue numéro 4 que tu m'avais donné. Euh, C'est vraiment bon, les boys. C'est tellement bon même quand tu as ton arôme écoute c'est tellement dur à dire là ah ah c'est bon man. Ça n'a aucun sens. Pourquoi acheter des produits que tu pas? Il touche bien d'acheter quelque chose que tu aimes. Tu sais, quand c'est pas cher. Ah, c'est bon, man. Sur vos indiens, y en a du gorille loup. Il faut le sentir, man. faut le sentir. Sentais-tu ça? Pas en tout, man. Pas en tout. surtout celui à 125, j'ai deux cabanes différentes. Donc, ça n'a rien à voir. À moins que ce soit du Gorilla Blue numéro 1. Ou 2, ou 3. Mais ce pas le 4. Moi, j'ai le de Gorilla dessus, bro. Hey, ça veut rien dire, c'est pas parce que tu mets une photo que. Tellement beau à la loupe, là. La loupe, va t'acheter ça, mon homme. C'est 6-7$, là, au Rossi. Je pense que de fourré, Tu peux l'avoir dollar à moi à 4$. Avec des batteries. Euh, pour comparer, man. Pour comparer. Euh, c'est cool. Il y a des petites lumières LED. Là. Va t'acheter ça. C'est cool au bout. Puis, euh, ça, c'est mieux que grill. C'est incroyable la qualité de ça. C'est... Euh, je comprends pas pourquoi qu'il y a d'autres cannabis qui existent. C'est à cause qu'ils doivent le faire... Ils doivent le faire... Euh, doivent le faire euh, curer, faire du curing. Je sais pas, man. Il faut, faut, faut que le monde fasse du cannabis de même. cest parce que cette variété-là est de même? Mais le Gorilla Glue numéro 4, il y en a qui en font, puis ce pas de même. C'est le monde qui le font pousser, man. Les autres, ils ont des techniques, je sais pas si... Il jouait avec l'engrais ou... Tu es très contre de ça hein? All right. Oh, est On est bien au bout. Bien au bout, man. Euh... Peut-être qu'il faut que t'aimes la ronde. Peut-être que c'est le même. Peut-être qu'il y en a qui vont fumer ce joint-là. Que... Peut-être qu'ils n'aimeront pas ça. Mais j'en doute. Mais c'est comme, euh... comme exceptionnel. C'est le buzz que j'ai. C'était bon. C'est le goût. Le... Le goût, le goût, le goût. C'était bon, man. Je tellement bien. Écoute, c'est sûr que j'en essaye tellement du cannabis. Euh... Le docida, c'était vraiment puissant. Le Dove Boy Pink. Ça battait le Pinko, de San Raphaël. Le Gorio Glue numéro 4. C'est... Ça va le perps. Ça va le perps. Euh... Le Glue numéro 4, ça va être le troisième ou quatrième. Euh... c'est vraiment lourd, le cot! C'est vraiment lourd. Je me répète. Je me répète. Je sais que je me répète. c'est pas parce que je suis gelé que je me répète. Va t'acheter des cotes en verre. Okay? Vas-y, s'il te plaît. faut que tu ailles ça. Si t'aimes les terpènes, si t'aimes le goût. Je sais que tu vas me dire hey, Achète-toi euh, un vaporisateur. J'en ai un. Puis je pense que je vais faire une capsule, une vidéo. Euh, que je vais prendre mon Gorilla Glou que j'ai eu en cadeau. Merci encore à l'abonné Mystère. Euh, qui a communiqué avec moi là, sur Instagram. Qui ne veut pas que je dise son nom. Merci pour le Gorilla Glou numéro 4. Je. Je respecte ton anonymat. <rire> Et puis euh, c'est un abonné qui parle pas. Euh, qui nous parle pas en commentaire euh, YouTube. Et puis euh, qui regarde beaucoup de mes vidéos. Merci. Beaucoup à toi. L'inconnu. Alright. Pinkoche San Rafael, produit par excellence. Euh, je vais vous dire la vérité, j'ai déjà ouvert un hein, 19.99, il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il était très très bon euh, et puis euh, j'étais chanceux pour la grosse cocotte, l'autre aussi euh, j'avais eu 5 grosses cocottes, 5 cocottes qui faisaient mon 3.5, 5 euh, cinq cocottes c'est mieux que 15. Euh, il est efficace, il est super efficace. Gorio Glue numéro 4 que j'ai essayé, euh, c'est moins pesant, c'est moins lourd. Mais euh, j'imagine que ça va me durer au moins 3 heures. Je que j'ai fumé. Puis là avec ça, on va être encore bien plus gelé bien raide. Euh, Je finirai pas la vidéo. Euh, Je finirai pas le joint Je finirai pas la vidéo parce qu'on va le fumer, on va voir là. Mais. Euh, C'est très bon le pinkouche, man. Mais... C'est tellement bon le Gorilla numéro 4, man. Mais tu sais que je l'aime le pinkouche Couch du tu sais que je l'aime. Tu sais que je capote dessus, man. Tu comprends? <coughs> <coughs> Pinkush, hein, c'est un descendant du OG Kush. OG, on l'a appris hein, dans le OG Melon, l'autre vidéo euh, dernièrement. OG, c'est Ocean Grown. Hein, quand on parle cannabis, on s'est souvent trompé en disant original gangster, mais c'est vraiment pour la musique, ça. C'est un peu triste cette vidéo. Je vous annoncer le gagnant de cette vidéo. Euh, c'est triste. C'est le BC qui gagne. Euh, Original Glue, le GG4. Vraiment exceptionnel ce que j'ai eu. Euh, gagnant de 15 concours, euh, ça c'est vrai. Ça doit être vrai, man. Ça doit être vrai. Euh, un pot de vite. Un de vite. C'est drôle parce que euh, on a critiqué le Houseplant, la compagnie de la SQDC euh, Canopy. Pas euh, la compagnie de la SQDC, une, une compagnie qui est à la SQDC. Le Houseplant hybride qui est dans un pot de céramique. Puis là, on se demande pourquoi, qui met ça dans un pot de céramique. Mais c'est pour pas maganer les terpènes. C'est pour pas maganer le cannabis. Euh, mais c'est pas bon. Cocotte était vraiment dégueulasse avec le houseplant, euh, c'est comme rire de nous autres. Il protège un cannabis de merde, euh, c'est ridicule, ils mettent de la merde dans un coffre-fort, c'est comme, c'est quoi tu fais là, man? C'est quoi tu fais, tu All right. Je te laisse là-dessus. Donne un pouce. Euh, vraiment désolé d'avoir brisé ton cœur avec le gagnant. <coughs> le Original Glue, le Gorilla Glue numéro 4 ou le GG4 et le troisième meilleur cannabis que j'ai jamais fumé de toute ma vie. Donne un pouce, deviens mon Patreon, s'il te plaît. Supporte-moi. Va t'acheter un T-shirt, Winman. Et on se revoit très bientôt une vidéo Winman. Ciao